L'histoire de la princesse sans visage et des royaumes immobiles, c'est une histoire de dark fantasy. Donc, on est dans de la fantasy assez sombre, avec des personnages qui sont tous très ambivalents. Qui, il n'y a, a pas vraiment de, de héros, à part, à part la jeune fille qui est l'héroïne du roman. Et on est dans un univers de fantasy féerique, qui est inspiré des, des contes et des légendes anglo-saxons, anglo germaniques, euh, Celtique, gaélique, des fées. Et euh, on est dans des royaumes fées, qui sont des royaumes saisonniers. Chaque royaume est, est en rapport avec une saison, et ils sont immobiles parce qu'ils sont bloqués dans telle ou telle saison. Donc dans le royaume de l'hiver, c'est l'hiver en permanence, dans le royaume de l'été, il est toujours chaud et toujours beau. Et euh, chacun de ces royaumes est dirigé par un roi ou par une reine, des fées. Et peu avant le début de l'histoire du roman, euh, le roi de l'automne a fait la guerre aux, aux trois autres euh, royaumes, et il a perdu la guerre, et il a été tué à la guerre, et son trône est resté vacant. Les trois reines survivantes, la reine de l'été, la reine du printemps, et la reine de l'hiver, ont décidé de mettre une nouvelle reine sur son trône, à sa place, mais comme elles n'arrivent pas à se décider, parce qu'elles sont très capricieuses et très manipulatrices, comme toutes les fées, elles, euh, elles décident d'organiser une, une espèce de concours, un, un un concours qui s'appelle le Sacre des Saisons qui est une compétition de quatre épreuves alors des épreuves de magie, des épreuves de combat des épreuves de, de politique où euh, toutes les prétendantes qu'elles ont choisies vont s'affronter et celle qui va remporter le, les, le Sacre sera la nouvelle reine de l'automne sauf que nous on va suivre enfin, les lecteurs et les lectrices vont suivre dans le roman euh, une candidate un peu mystère euh, qui est la, la fille cachée du roi de l'automne euh, qui s'appelle Ivali ou Ivy, comme elle se fait appeler par ses amis. Et elle, elle, elle est à moitié humaine et à moitié fée, elle été élevée complètement en dehors de la société des fées, donc elle ne connaît pas du tout le, la cruauté des échanges entre fées, et la cruauté et tout ce qui est assez sombre chez les, chez les fées. Donc elle est très naïve, et elle va débarquer dans cette compétition complètement par hasard et essayer de, de remporter le trône de son père sous peine peine de mort parce qu'elle est dans des positions pas très favorables. Mais surtout, cette jeune fille, elle a, elle a une, une malédiction qui pèse sur elle, elle est, elle est une belle à mourir, c'est-à-dire que sa beauté est capable de rendre fou, voire de tuer les, les gens qui la voient à, à visage découvert, donc elle est obligée de porter un masque euh, en permanence pour que personne ne, ne la voit. Ivali va différer des autres prétendantes, euh, euh, d'abord parce qu'elle, elle n'est elle pas complètement faite. Elle est à moitié humaine, euh, sa mère est humaine et son père était un roi fée. Et, euh, et de fait, euh, ça la rend assez différente ben, dans, dans sa façon de, de penser le monde et surtout d'utiliser par exemple euh, certains arts magiques euh, qui, sont, qui sont la magie des fées. Elle n'a elle, elle jamais été formée à ça, elle ne sait, sait pas trop comment l'utiliser. Elle est aussi différente parce que justement, euh, elle a été élevée euh, un peu comme... Euh, comme euh, la belle au bois dormant, euh, dans un, un petit manoir euh, complètement euh, perdu dans, dans des forêts euh, désolées du, du royaume de l'automne. Et elle a été élevée par euh, trois, trois espèces de marraines fées, donc qui étaient ses servantes, et, euh, et beaucoup de livres. Elle a, elle a passé toute sa, sa jeunesse et son enfance euh, dans une grande bibliothèque où il y avait beaucoup d'ouvrages, euh, principalement sur le monde des humains et pas trop sur le monde des fées. Donc là, encore une fois, elle est. Elle a des connaissances qui sont, qui sont très différentes d'une fée ordinaire. Et elle est surtout, euh, au niveau de son caractère, très différente, parce qu'elle euh, a plutôt bon cœur, elle est, elle est assez positive euh, comme héroïne et a tendance à, à voir le bien un peu partout euh, dans les gens qui l'entourent. Sauf que bah non, le problème pour elle, c'est que dans les royaumes immobiles, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de bien. Tout le monde est assez, assez gris plutôt que sympathique ou, ou voilà ou ou, ou ou est aimant et voilà et donc elle va avoir ce désavantage par rapport aux autres candidates qui sont elles très très manipulatrice très très au fait de la cruauté de, de leur peuple et qui font pas de cadeaux et qui sont un peu impitoyables alors les royaumes immobiles reflète un peu la, la société inégalitaire du Moyen-Âge et de toutes les, les monarchies absolues où on a toujours euh, souvent un bas-peuple ou un, un tiers-État euh, qui est souvent opprimé par l'aristocratie. Et, euh, et effectivement, ben, dans, dans les royaumes immobiles, on a les, les cides qui vont être euh, les fées dominantes, euh, qui maîtrisent une magie capable de, de contrôler les, les esprits et notamment les esprits des, des boglings qui eux sont, sont des fées qui ont souvent des traits animaliers et qui n'arrivent pas à résister à, à cet arme magique. Et de fait, ça les rend plus faibles que, que les aristocrates qui en profitent pour les réduire plus ou moins en, en esclavage. Et c'est vrai que c'est un peu un reflet ben, de, de toutes les inégalités sociales de ces sociétés-là, mais aussi des sociétés plus modernes où il y a toujours des luttes de classe internes à la, à la société. Alors mes inspirations pour ce roman en particulier euh, viennent peut-être de d'abord pour tout ce qui est le cadre, le paysage euh, qui fait beaucoup référence euh, aux pièces de Shakespeare euh, comme par exemple Songe d'une nuit d'été ou, euh, ou Macbeth pour l'intrigue ou, ou encore euh, même des, des références à Roméo et Juliette qui sont plus légères. Donc euh, ça, ça m'a pas mal inspiré parce que... Ben, Notamment Songe d'une nuit d'été, c'est un peu un texte fondateur sur tout l'univers féerique. Et on retrouve d'ailleurs les personnages d'Oberon, de Titania, de Puck dans, dans la pièce de théâtre. Et euh, dans leur interaction avec les, les humains, puisque dans cette pièce, on est en Grèce antique. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont donc des, des, des Grecs de différentes de différentes professions qui se retrouvent dans une forêt, en, au milieu d'une querelle entre la reine Titania et, et son époux Oberon. Et euh, par ailleurs, il y a aussi, euh, en inspiration euh, visuelle, euh, des, des classiques un peu de, de ce, que, ce que je lisais quand, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, euh, comme les, les, les illustrations de Brian Froud, qui est un illustrateur euh, qui a beaucoup travaillé sur... Euh, sur les faits et notamment euh, aussi il a aidé euh, à faire des films comme Labyrinthe par exemple, Labyrinthe euh, avec David Bowie et Jennifer Connelly, où il y a, y a ce roi des gobelins qui a pas mal inspiré euh, et sa société euh, de, de faits euh, qui a aussi inspiré, inspiré le roman. Euh, après, toutes les légendes et tous les contes euh, celtiques, bretons, euh, que j'ai pu, euh, pu connaître. Euh, dans, là aussi, dans, dans l'enfance, en, en lisant des textes là-dessus, en découvrant, voilà, comme euh, j'ai un peu de famille euh, bretonne et puis j'ai vécu trois ans en Irlande, donc euh, ça m'a permis d'appréhender pas mal euh, tout cet euh, aspect de la culture, euh, culture euh, féerique euh, gaélique et celtique. Dans le tome 2, euh, qui va donc sortir en janvier, on est, on est sur encore... Euh, du, un, roman, un, un roman de dark fantasy, mais ce coup-ci peut-être un peu moins dans, dans l'idée de compétition et, et l'idée d'intrigue de cours. On est plus dans une épopée un peu, un peu vengeresse. Il y a beaucoup plus de, de voyages à travers les royaumes, d'actions un peu plus militaires et puis de, de tragédies un peu plus, plus, plus physiques, comme on a pu le voir à la fin du, du premier tome pour, pour ceux qui l'ont déjà lu. Euh, donc ça sera plus, euh, plus de cette façon, une façon de montrer l'aboutissement de l'évolution de, de la princesse Ivali euh, après, après les épreuves qu'elle a traversées et, et, les, et les épreuves qu'elle doit encore euh, surmonter et, euh, et aller jusqu'au bout de son destin euh, d'une manière euh, positive ou non. Voilà. Alors si, pour, si je devais modifier quelque chose dans mon monde personnellement, <rire> dans ma réalité d'écrivain, hein, serait peut-être de rendre l'écriture plus rapide parce que j'ai beaucoup de projets en cours et, et beaucoup, beaucoup d'idées et, et ce qui me manque le plus c'est le, le temps pour les pour les boucler et ça m'aiderait beaucoup de pouvoir accélérer ça avec euh, soit de la technologie soit de la, un sortilège pour aller plus vite euh, et euh, dans le monde dans le monde du roman euh, euh, en tant que telle, je ne changerai, je changerai pas grand-chose parce que ma volonté, c'était que le changement vienne de l'intérieur du, du monde par, par l'intermédiaire justement de la princesse Ivali. Et donc, euh, en l'état, c'est un monde qui est très bancal et qui ne fonctionne pas du tout et elle, elle va être un peu le, le vent du changement là-dessus. Donc, euh, ben, les différences... Euh, doivent venir d'elle et seront découvertes par les lectrices et les vecteurs qui les ont.